Dis-moi, est-ce que ça te va comme longueur Mais lâche-moi avec ton écharpe, je crève de chaud Oh, c'est dommage J'avais pensé mettre des pompons avec des hirondelles au bout. Allô Allô Bon, bah, je continue alors. Euh, donc. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah! Ah oh bah, c'est fini. Non! Ça y est, encore un qui vient de se bloquer le dos. Oh! Qu'est-ce qu'il fout le gamin? On a faim! Grégoire a disparu! Euh, sinon, il y a quoi sur les autres chaînes? Oh, Michel! Coucou, Michel! Coucou! Mais, est Michel? Là! Tu es bête! Attention, derrière Michel! Michel! Bah, Michel! D'après mes calculs, le départ de Michel nous offre environ 8% de purée en plus chacun. <rire> c'est bien beau, mais pas de gamin, pas de purée au déjeuner. Hein? Hein? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire Hé hey hein T'es réveillé Et regarde ce que je sais faire <rire> <rire> C'est pas toujours facile. Mais fermez-vous Reclapez, je capte rien Il est où Il se rapproche. Trump, je suis là Oh des mais... rouges oh Allez vas-y, fais moi plaisir Oh je vais sucer jusqu'à la dernière maille C'est fini.